Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice Lem, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à télécharger et installer uTorrent. Alors tout d'abord avant de commencer le tutoriel, qu'est-ce que uTorrent uTorrent est un logiciel de téléchargement assez spécial vu qu'il télécharge non pas des fichiers directement mais à travers des torrents et également qui vous permet de mettre votre téléchargement en pause et de le reprendre plusieurs jours plus tard. Donc c'est assez pratique pour lorsque vous voulez télécharger des... Euh... Des fichiers d'une euh, grande taille, voilà. On passe tout de suite au tutoriel, donc il vous faudra pour pouvoir télécharger et installer uTorrent, aller sur le site www.utorrent.com, euh, en version française évidemment. Le lien sera dans la description. Alors, on va commencer tout d'abord par cliquer sur « Téléchargement gratuit », puis descendre en bas de la page et cliquer sur « Téléchargement gratuit pour Windows ». Ensuite, le téléchargement se lance. Bon, après, il faut attendre un petit peu, voilà. Donc, on fait enregistrer. Comme vous voyez, le fichier est assez léger. Donc, euh, vous ne mettrez pas 30 ans avant de le télécharger. Ensuite, vous cliquez sur afficher le dossier, ou tout simplement, vous allez chercher le dossier. Euh, entre autres, moi, il est dans le bureau. Euh, moi, je vais faire cliquer sur afficher dans le dossier, comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de triche. Ensuite, donc là on a réussi la première partie du tutoriel c'est à dire télécharger le logiciel maintenant on va l'installer donc on va double cliquer sur utorrent.exe donc le logiciel s'exécute, donc là les contrôles utilisateurs, ont mis oui l'installateur hop on peut fermer tout ça va se lancer nous en faire suivant euh, donc là, le... pour dire que c'est le vrai torrent, etc. Euh, si nous en faire pareil, j'accepte, c'est les... la licence. Créer une entrée dans le menu démarrer, c'est-à-dire créer une entrée ici si vous êtes sur Windows 7. Sur la barre de lancement rapide, c'est ici. Et sur le bureau Windows, c'est ici. Donc personnellement, hop. ensuite vous cliquez sur suivant. Euh, là, je vous conseille de cocher uniquement le premier, donc ajouter une exception dans le par, euh, pour Utorrent dans le parfait Windows. Euh, même je dis c'est obligatoire puisque sinon Utorrent ne pourra pas télécharger euh, de fichiers. Donc je vous conseille fortement de cliquer sur Ajouter une exception pour Utorrent dans le parfait Windows. Puis après lancer Utorrent lorsque Windows démarre, c'est-à-dire que Utorrent se démarrera lorsque vous allumerez votre PC. Ça, c'est euh, propre à vous. Ensuite, on clique sur Suivant. Ici, on n'oublie pas de cliquer sur... De décocher ceci, c'est une pub. Ensuite, nous cliquons à nouveau sur suivant. Je n'accepte pas. Encore une pub. Puis, terminé. Ensuite, le logiciel s'installe. Comme vous voyez, c'est extrêmement rapide. Et ensuite, on se retrouve du coup sur uTorrent. Euh, donc, vous voyez, j'ai déjà un torrent euh, avant. Euh, donc, uTorrent 3.4.3. Euh, la dernière version disponible au moment où je tourne ce tutoriel. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, ou à me donner quelques conseils dans les commentaires. Je vous invite également à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt tout le monde